Ah, salut Ici euh, Mina de la chaîne La Reine de la Poupée Alors, vous avez vu cette finale de The Voice Et eh ben moi, oui, je l'ai vue et mes copines l'ont vue, ouais Oui, euh, il y en a une qui a tenu parole visiblement <rire> Et puis on n'est pas toutes les trois, c'est que toutes les trois cette fois-ci On va être plusieurs à en parler et je vous dis... A tout de suite C'est The Voice Oh, arrête Tu te calmes <rire> À quoi C'est vrai Bon, on était un peu déçus du résultat final, mais bon... Oh, arrête Elle chantait très bien Oui, mais c'est vrai que j'aurais préféré moi, Cyprien hein. J'y ça je dis rien D'accord. Bon, j'ai une idée et si on demandait à d'autres personnes leur avis, mmh. bah likez hein, si vous êtes d'accord avec nous. Hein. Mmh. Ouais mais si on est toutes les trois pas d'accord, comment ils font <rire> Ils like. <rire> non mais arrêtez, non mais... On va vous parler sérieusement hein. de The Voice. La suite. Mais non, pas The Voice, la suite, la finale de The Voice. Salut Oh vous filmez Oui Nicolas, on filme. Et vous parlez de quoi De The Voice. Ah d'accord, de The Voice. C'est euh, encore... Quand... Combien déjà 16 10 Ouais. Euh, bah moi personnellement... Euh... Ils chantaient tous bien, voilà. Non. Oh, il l'a même pas vu. Non. Clairement, c'est n'importe quoi. Mm -mm. Ah, oh, c'est ça, c'est ça. Passez-moi la caméra, voilà, voilà, voilà. Si, je l'ai vu. Euh, les candidats, c'est Luan, c'est ça. Et, et un Paul, euh, je sais plus quoi, et un Benjamin et euh, une Cassandra, c'est ça. N'importe quoi. Oh, non. Quoi, c'est pas ça. Et euh, le... Celui-là qui euh, présente l'émission, c'est... C'est bien, euh, Camille Combal. <rire> non, c'est Nico, c'est oh, oh, désolé. Et avec Karine Ferry aussi. Oh, oh bah d'accord, j'ai tout manqué. Eh, hey, vous, vous avez regardé The Voice Eh, hey, oh, je vous parle. Oh, laisse-nous tranquille. Les filles, elles regardent The Voice. Et alors Hmm. Bah moi j'y connais rien C'est normal tu suis même pas l'émission Ah oui Vous avez pas tort euh, C'est une fille qui a gagné c'est ça Ouais elle s'appelle euh... Marquet Ouais c'est ça Ah d'accord bon Pierre, Tony, vous aurez voté pour qui vous Si vous aviez voté Moi euh, et moi moi, j'avoue que j'aimais bien ces prix. Hein. Elles chantent bien, Marguerite, Mais Pff, en fait, moi, j'ai pas d'avis personnel. Ils étaient tous bien, moi, selon moi. Personne ne cite... Euh... Comment c'est dur de pouvoir faire une belle prestation. T'en as déjà fait une Non. Et... Euh... J'aimais bien métisse Aziza. Enfin, j'ai juste écouté sur YouTube. Hein. Sur YouTube, tu peux dire My fin Ah ouais, bon, d'accord, c'était My fin. désolé. Il a chanté bien. Hein bah, pourquoi alors Tu as dit que tu savais pas qui c'était. C'était pour plaisanter. <rire> ah Mais je vous ai bien eu. <rire> ah, comme d'habitude, Nicolas n'est jamais sérieux, c'est bien ce que vous dites Ouais. Il a pas changé d'un pouce. D'ailleurs, une nuit, ça m'étonnerait. Oh, dites tout de suite les grands mots. Bon, euh, vous allez nous parler d'un sujet très sérieux, mesdemoiselles, de votre avis personnel sur The Voice. Euh, C'est toi maintenant qui filmes. Ouais. <rire> D'accord, alors là, moi, je dis que j'aurais voté pour euh, Métissa Aziza. Même si j'aime bien euh, Cyprien. Hein. Et moi moi je trouve que le résultat ben, ça va, hein. moi je suis pas très déçue même si j'ai, franchement j'ai pas vraiment d'avis comme j'ai déjà dit mais c'est pas grave Moi j'ai dit que je voterais pour Cyprien si je pouvais voter Donc voilà vous avez leur avis, maintenant euh, eux ils ont pas d'avis ces de là, bon j'y peux quoi J'y peux rien Moi en fait euh... c'était quoi qui chantait Jimboer déjà euh, une chanson. Ouais, bah oui, mais une chanson, ils chantaient tous une chanson. Mais j'ai pas retenu le titre, moi. Euh, moi, euh, j'en sais rien. Euh, faudrait que je réécoute l'émission pour m'en souvenir, parce que, vu qu'il y a quelqu'un qui avait fait du bruit et que j'avais pas trop compris. C'est quelqu'un qui a fait du bruit. C'est l'une de vous Mais non Alors, c'est qui hmm mystère et boule de gomme Nicolas... ma bah quoi C'est vrai mystère boule de gomme Attendez, j'ai un truc concret à vous montrer Oh, pardon, pardon Ah, la caméra est pas stable En même temps, c'est toi qui la tiens Alors, je précie... Enfin, je vais vous dire Ce qu'il faut faire Pour participer à The Voice 2022 Le casting de The Voice 2022 est ouvert vous avez toujours rêvé de participer à cette aventure Or, du commun. C'est le moment de vous inscrire. Qui succédera Vous avez une voix exceptionnelle Vous voulez vivre votre rêve Faire carrière dans la musique Avez-vous une âme d'artiste Mais vous n'avez jamais osé franchir le pas vous êtes une nouvelle euh, attends. Vous êtes bluffé par la puissance vocale d'un de vos proches ou d'un membre de votre famille cette nouvelle saison sera peut-être la vôtre. Le casting est ouvert. Vous avez toujours rêvé de participer à cette aventure hors du commun Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Voilà. <rire> et ouais, et c'est sur quel site M -my. Euh, TF1. C'est sur My TF1. Euh.. où il y a le truc où tu peux participer. Et il faut cliquer sur le lien. Et attends, il y a un truc qui est écrit vous avez toujours rêvé de cette aventure hors du commun Inscrivez-vous dès à présent. Le grand show musical présenté par Nico Sayaga sera de retour l'année prochaine sur TF1 afin d'élire la plus belle voix de France. Si vous aussi vous souhaitez monter sur scène et faire vos preuves face au coach, c'est possible. En effet, le casting de The Voice 2022 est ouvert. Et il n'attend que vous. Vous pouvez dès à présent tenter votre chance pour participer à la prochaine saison du programme et vivre l'aventure de votre vie. Comment faire si vous souhaitez présenter votre candidature Merci de remplir le formulaire en cliquant sur le lien pour tenter de participer à cette nouvelle saison de The Voice, la plus belle voix. Waouh J'ai parlé très vite, hein mm -mm. ouais pas trop trompé Contrairement à moi, quand je lis, c'est plus, il y a plus de fautes. Ouais, ça je concorde, je suis d'accord. Même s'il a buté, tu te répètes. Oh, c'est bon. Tout le monde buterait. Alors là. Bon, qui avait voté pour Marguet Likez ceux qui ont voté pour Marguet, s'il vous plaît. Et euh, s'ils veulent S'ils veulent Non, ils sont obligés. Non euh, personne n'est obligé de liker euh, s'ils ne veulent pas. Hein. <rire> euh, Excusez-moi, mais pourquoi vous, vous lisez Internet en même temps de filmer euh, Ça, c'est Nicolas. <rire> ah bon, et pourtant, dans la vidéo précédente, c'est ce que vous aviez fait aussi également, non Oui. <rire> bon, c'est bien ce que je disais. Bon, moi je vous dis à une prochaine vidéo et salut salut. Oui, bon, on va vous dire à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de faire ce que vous avez à faire. De partager la vidéo aussi. Ça serait génial. Et merci à vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bisous, bisous, bisous. Vraiment. Ouais. Et moi aussi, je peux. Oh, ma casquette. Bon, C'est pas grave. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo. C'est la première vidéo sur cette chaîne où j'apparais. Hein. Mais sur l'autre chaîne, j'apparaissais. Oui, euh, sur Poupée Porcelaine. Sans E à la fin. Les deux mots accrochés. Oui, oui, je suis au courant. Bon, on vous dit salut, salut. Et à une prochaine vidéo.